Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va faire quelques corrections des exercices. On va commencer par la première activité le vrai ou faux Vous avez déjà compris le dialogue entre Barbara, Noémie et Léo. Alors, vrai ou faux maintenant Noémie et Barbara sont de grandes amies. Est-ce que c'est vrai ou faux Léo habite près de chez Barbara. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ronu va probablement avec Noémie. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors qu'est-ce qu'on sait? Alors euh, Noémie et Barbara sont nos grands amis. Bien sûr, c'est faux. Noémie et Barbara sont des anciennes collègues. Lio habite près de chez Barbara. Oui, c'est vrai. Parce que Lio est le voisin de Barbara. Renou va probablement avec Noémie. On ne sait pas. Peut-être c'est faux. Parce que Renou peut être un collègue. Alors c'est faux. On passe à autre chose maintenant. On passe maintenant compléter au présent. On a le verbe se connaître, s'occuper, s'entendre, s'appeler, se disputer, s'inscrire. Ce sont des verbes pronominaux. On va les conjuguer au présent. Par exemple ici vous se connaître. Qu'est-ce qu'on dit On dit vous vous connaissez. vous vous connaissez oui nous nous connaissons bien oui nous nous, nous, nous connaissons bien elle de ses parents on dit. Euh, elle s'occupe. Elle s'occupe de ses parents. Non, elle s'occupe de ses parents. Non, elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Les enfants bien s'entendre. On dit les enfants s'entendent bien. S'entendent. Les enfants s'entendent bien. Non. Ils ne s'entendent pas bien. Ils ne pas bien alors on continue il fabrice il s'appelle fabrice non il s'appelle fabien il S'appelle Fabien, c'est pas Fabrice. Il s'appelle Fabien. Tu te disputes avec ta soeur. De disputes. Tu te disputes avec ta soeur. Oui, quelquefois je me dispute avec elle. Oui, quelquefois, je me dispute avec elle. Tu au club du gym. Tu t'inscris. On dit, tu t'inscris. Tu t'inscris au club du gym. Oui, je m'inscris maintenant. Voilà, c'est tout. Vous. vous vous connaissez Non, non, non. Oui, nous nous connaissons bien. Elle s'occupe de ses parents. Non, elle s'occupe de ses enfants. Les enfants s'entendent bien. Non, ils ne s'entendent pas bien. Il s'appelle Fabrice. Non, il s'appelle Fabien. Tu te disputes avec elle si Tu dispute avec ta soeur oui quelquefois je me dispute avec elle tu t'inscris au club du gym oui je m'inscris maintenant voilà on va voir la suite des autres de ses activités dans quelques instants